électrique, comment faire Aujourd'hui, nous allons parler d'un circuit d'éclairage avec télérupteur unipolaire encastrable. Voici comment procéder pour réaliser un circuit d'éclairage avec un télérupteur unipolaire encastrable. Il en existe de nombreux modèles. Celui-ci est le produit d'une marque française réputée. Sa référence est 491-20. Tous, en principe, ont le même schéma de branchement. Le télérupteur unipolaire encastrable est principalement destiné à la rénovation. Il permet de créer un circuit d'éclairage avec de multiples points d'appel en se connectant sur une ligne d'éclairage alimentant des locaux existants. Toutefois, il faudra vérifier que la ligne en question puisse prendre en charge ce nouveau circuit, qu'elle soit protégée par un disjoncteur divisionnaire de 10A et que la somme de tous les points lumineux pris en charge ne dépasse pas une consommation supérieure à 2200 watts. Les normes actuelles exigent la protection en amont représentée sur cette image. Un disjoncteur différentiel de puissance adapté à la somme des lignes desservies sur le même rail d'un tableau divisionnaire (30, 40 ou 63 ampères, 30 mA) suivi d'un disjoncteur divisionnaire thermique de 10 ampères pour une ligne d'éclairage. Le télérupteur est un interrupteur électromécanique commandé à distance. Il permet d'éclairer ou d'éteindre un ou plusieurs points lumineux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 observer les indications du petit schéma qui se trouve généralement au dos de l'appareil. Ensuite nous repiquerons de la même façon tous les boutons poussoirs sans dépasser le nombre de 8 surtout s'il y a un voyant sans neutre. Et maintenant nous pouvons brancher tous ces conducteurs sur le télérupteur qui sera encastré dans la boîte de dérivation. Nous commençons par brancher le conducteur rouge Provenant du disjoncteur thermique 10A sur la borne L supérieure. Ensuite, nous branchons le conducteur bleu provenant du disjoncteur divisionnaire 10A sur la borne N supérieure. Puis, nous continuons en branchant le conducteur bleu provenant du point lumineux sur la borne N inférieure. Ensuite, nous branchons le conducteur orange provenant des boutons poussoirs sur la borne inférieure à l'extrême gauche du bornier. Puis nous brancherons le conducteur rouge provenant des boutons poussoirs sur la borne L inférieure. Ensuite, ce sera le tour du conducteur violet provenant du point lumineux que nous brancherons sur la borne extrême droite du bornier. Et enfin, nous brancherons ensemble les trois conducteurs de terre vert et jaune, bien que ce conducteur ne serve à rien au bouton de poussoir. Il est obligatoire probablement pour le cas où ceci comporterait des éléments métalliques tactiles. Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à fermer la boîte de dérivation. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtirsa maison ou bien bâtirsa maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.